Je suis ta vie sauter, sauter, Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia. Appelez-vous les uns les autres, nous sommes déjà là aujourd'hui, c'est notre vie, notre journée. Notre grande journée où nous devons parler de ces grands thèmes, toujours Shekina. Aujourd'hui, c'est toujours à la continuité de Shekina. Rappelez-vous les uns les autres. Nous sommes là à notre rendez-vous. Et qui pardonne toutes nos iniquités. Alléluia. nous abandonne pas. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Ne nous délaisse pas. Ne nous délaisse pas, Seigneur Jésus. Nous t'appartenons. Nous sommes les brébis, les toits, les tirages. Seigneur, je prie pour l'humanité. Lève-toi comme un héros de combat. Alléluia. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, l'homme de Galilée. Gloire à ton nom, les soleils et les, vents. Même, mais je les, je les Alléluia. Il mon nom, il et je les Alléluia, Jésus gloire à ton nom, Jésus. Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Je oh, merci, Seigneur Jésus. Pour cette grande journée, cette journée de bénédictions pour tes enfants. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus. I'm gonna Alléluia. Alléluia. Seigneur. Alléluia Alléluia Alléluia Seigneur. Alléluia nom Seigneur. Seigneur. Oh, merci nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Nous abandonne pas. Oh Seigneur Jésus, ne nous abandonne pas. Nous sommes les vrais villes de ta pâturage. Nous sommes là, papa, pour parler de ta faveur. Nous sommes là pour propager la nouvelle. Que tu nous avais laissé, Seigneur Jésus. Oh, consoler les oh, oh, Viens consoler ceux qui sont dans la perdition. Viens ramener les oh, qui sont galés qui soient égaré, égarés, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de ton intervention Seigneur Jésus, es l'unique, le véritable, celui qui sonde la cloche du capable de ce qui qu'il Alléluia, dans l'égarement, Seigneur Jésus. Oh, oh, bichoté, oh, Tika Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, Gloire à ton nom, Jésus, le Dieu qui les les reins, D'ouvrir là où c'est fermé. Tes bénédictions rendues et redoutables. Merci Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Nous voulons, nous avons voulu d'abord commencer par la chanson pour interpeller quiconque qui sont entre les vaquer ça et là, qu'ils reviennent à la raison qu'elle notre prédication, notre enseignement, Vient les commencer, nous avons besoin de plusieurs pour suivre ces enseignements, pour suivre ces prédications qui vont faire en sorte que si hier vous avez été à côté de la plaque, vous avez été égaré à ce que vous puissiez être ramené dans l'enclos où le Seigneur devrait que nous puissions nous retrouver. Ceci étant, bien entendu, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons commencer notre prédication. Aujourd'hui, c'est mercredi, comme je venais de vous le dire. Nous sommes au mois de mars. Le mois de mars, nous avons un thème qui va prendre tous les mois qui s'intitule « Shekinah ».« Shekinah », c'est le thème du mois. C'est le thème que nous allons partager pendant tous les mois jusqu'à aller au 31e journée. Du mois les mars, où nous allons partager avec vous, nous allons vous démontrer de quoi notre Dieu est capable, de quoi Cheguina peut nous amener dans notre vie, de quoi Cheguina peut nous apporter dans notre vie, le changement que Cheguina est capable, Cheguina est capable de nous apporter dans notre vie, bien aimés dans le Seigneur. tant, bien-aimés, je devrais vous, vous dire sincèrement que c'est un grand jour aujourd'hui où nous voulons parler des choses. Ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues et que les yeux n'ont jamais vues. Et ce sont des choses qui bouleversent même et notre entendement, bien-aimés bien partout où vous êtes. C'est bien votre serviteur de Dieu, l'apôtre Papa André basé au Canada, précisément à la capitale du Canada, Ottawa, où je vous parle. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, nous voulons d'abord glorifier notre Dieu. Nous voulons d'abord demander l'autorisation à celui qui nous a créés, celui capable d'ouvrir là où fermé, celui capable de nous faire accéder. Même là où on ne s'imaginait pas, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons lui adresser une parole. Inclinons nos têtes, ne fût-ce que pour une minute, bien-aimé dans le Seigneur. Père, céleste, tu es Dieu. Te bénissons, te rendons les actions, les grâces parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi, l'unique, le véritable, admirable, c'est toi, oh Dieu. Dègne, oh, éternel des armées, ce moment où nous voulons partager, parler à ton peuple. Que toi-même, mon Dieu, tu pousses mon Dieu, papa, prendre les défis, Tu pousses mon Dieu, moral nous utiliser comme des enveloppes de coquilles vide. Tu vas remplir ta parole. En fait, que quiconque qui va recevoir aujourd'hui oh cette parole qui sortira de notre bouche puisse être délivré, puisse recevoir solution à son problème. Merci, Seigneur, parce que tu l'as toujours fait et nous te glorifions pour cela. laisse moi te quand ton sang qui a été coulé sur la croix de Mogoubout dans le sang de l'Alliance, que ton sang nous couvre et nous rend invisibles et vénérables contre toutes les attaques du charme. Quelle sang de te... ton esprit, ton esprit, pour nous habiter, enfin de nous rendre utiles dans ton champ, dans ton être. Te glorifions parce que tu es Dieu, sois béni, sois glorifié dans le nom merveilleux de ton fils jésus nous allons ainsi et disons Amen. Amen bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons encore élargir les champs. Élargir les champs, c'est-à-dire continuer à partager la parole de Dieu avec vous, continuer à vous parler de ce que le Seigneur avec que nous puissions être bénéficiaires. Bien aimés dans les Seigneurs, nous avons notre thème les moi qui sont utiles. Shekina. Nous avons expliqué à et à large la signification du mot Shekina. Shekina, c'est la plénitude totale de Dieu en nous. C'est-à-dire l'envahissement de la grandeur, de la puissance, de l'onction de, de Dieu dans notre vie. C'est ce, cela qu'on appelle Shekina. Et Shekina, bien aimé dans le Seigneur, est sur vos portes. Shekina, bien aimé dans le Seigneur, est dans vos vies. Shekina, bien aimé dans le Seigneur, vient pénétrer vos foyers. Shekina vient maintenant donner un coup de pouce, le rescousse à quiconque qui va nous écouter. Et je vous je vais, je vous demanderai, bien aimés dans le Seigneur, de me donner du temps et de prendre ces messages après corps pour que nous puissions être plongés dans le bain de ces messages, puisque ces messages, bien aimés dans le Seigneur, chétinant la plénitude de Dieu, va envahir vos maisons, vont envahir tout ce que vous pouvez vous imaginer, bien aimés, aujourd'hui. Et nous allons le palper du droit, parce que le Seigneur ne jamais. Il nous a toujours certifiés, il nous a toujours rassurés de ce dont il veut des noms. Bien-aimés, le Seigneur, nous avons parlé des Shekinah, et les shekina de ces mois, le thème de ces mois, bien-aimés, nous l'avons curé dans le livre des Psaumes, chapitre 103, verset 1 jusqu'au verset D. Il est écrit, ça c'est la parole de Dieu, il est écrit, ceci étant dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les perdent. Bien-aimés, l'éternel, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité sur le peuple. Mais le Seigneur nous dit de nous, de nous lever, de ne pas rester dans cette obscurité-là. Obscurité, obscurité de ne pas rester dans les ténèbres. Il nous dit de nous lever. De nous lever, pourquoi, bien-aimé, l'obscurité, l'éternel signifie la présence totale de l'ennemi. Et il continue, il dit encore dans sa parole, il dit, « Mais sur toi, l'éternel se lève, sur toi, la gloire de Dieu apparaît. » Waouh Il dit, « Sur toi, sur moi, la gloire de Dieu apparaît. C'est-à-dire, le Seigneur veut nous mettre à l'écart. Comme il y a la présence du ténèbre, comme il y a la présence de l'obscurité, le, le Seigneur nous dit ceci, que nous devons nous lever puisque la gloire, sa gloire apparaît dans nous, sur nous. Le ténèbre n'a pas de pouvoir ni autorité sur nous. Encore moins l'obscurité, bien-aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi la présence de Shekinah. Shekinah vient tout simplement accomplir ces versets bibliques, accomplir cette portion des paroles qui est écrite dans le livre, les psaumes 63, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Que les Seigneurs nous interpellent de nous lever, de nous mettre debout de ne pas rester dans l'obscurité, de ne pas rester dans le ténèbre, parce que la gloire, sa gloire apparaît pour que nous soyons éclairés, bien aimés dans le Seigneur. Celui qui est dans la lumière voit tout clair, tout clair, bien aimés dans le Seigneur. Mais celui qui est dans l'obscurité, dans le ténèbre, t'attend, mais toi et moi, nous ne pouvons pas tâtonner, puisque nous sommes dans la lumière, puisque la gloire de Dieu, lorsque ça descend, c'est pour nous apporter la lumière. Et il dit, c'est bien certifié, mais sur toi, l'éternel célèbre, sur toi, la gloire apparaît. Laisse que la gloire puisse apparaître, très bien aimé, dans les Seigneur, dans nos vies, dans nos foyers, partout où nous sommes, dans nos travaux, partout où nous, en, nous travaillons. Dans notre environnement, dans tout ce que nous voulons entreprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire de Dieu puisse apparaître pour qu'il n'y ait pas de tâtonnement, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà ce dont nous avons besoin dans notre vie, bien-aimés. On continue encore, bien-aimés dans le Seigneur, puisque vous savez très bien que les thèmes de ces mois ici, s'ajoute encore, sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sur moi, il est certifié, le Seigneur nous assure, nous rassure encore, que sa gloire apparaît. Ça dit, nous ne pouvons pas tâtonner dans notre vie puisque nous avons la gloire de Dieu. Nous avons la lumière de Dieu dans tout ce que nous voulons faire dans notre vie. C'est cela, bien-aimé, dans les Seigneurs. Et je viens vous dire, bien-aimé, Dieu manifeste toujours sa gloire sur les êtres humains que nous sommes. Dieu, s'il veut agir, il agit au travers de toi, il agit au travers de moi, puisque nous sommes sa ressemblance. Nous ressemblons à notre créateur. Voilà pourquoi s'il veut faire quelque chose, s'il veut se manifester, il y traverse, il traverse par nous, les êtres humains. Il vient par nous, les êtres humains, pour se faire glorifier. Puisque lui, Dieu ne se voit pas. Personne n'a vu Dieu. Même Moïse, qui était son ami, n'a jamais vu Dieu. Dieu lui a dit, tu ne, pouvais, tu ne peux pas me voir. Si tu me vois, tu mères. » Alors voyez-vous, bien aimés dans les Seigneur, je suis le Seigneur des celui qui ne veut pas se faire voir physiquement, il travaille avec nous, les humains, les êtres humains, pour se glorifier, pour montrer qu'il est présent, qu'il est juste. C'est cela, bien aimés dans les Seigneur. On continue. Parce que nous sommes la ressemblance de Dieu. Nous ressemblons à Dieu. C'est pourquoi, voyez-vous, c'est pourquoi la, la parole de Dieu dit « Nous sommes des dieux sur la terre. » Puisque notre vie a été, a, a, a, été, a été anéanti au travers de la mort de Jésus. Et nous sommes, nous sommes ressuscités. Avec Jésus. Nous sommes de nouvelles créatures. Et si on est de nouvelles créatures avec Jésus, bien aimé dans les Seigneurs, qui peut encore, puisque vous êtes l'habitation du Saint-Esprit, vous êtes l'habitation de Dieu ton corps, qui peut encore, bien aimé, oser atteindre C'est cela, bien aimé. Peut-être on est ignorant, on ne comprend pas, mais nous sommes protégés par l'amour de Dieu. Nous sommes sécurisés par le Saint-Esprit. C'est lui en nous. Si Christ est en moi, qui peut encore être contre moi Personne, bien aimé dans le Seigneur. Rien n'est plus puissant que notre Seigneur Jésus. Rien n'est plus puissant que le Saint-Esprit sur terre, bien aimé dans le Seigneur. C'est cela. On avance, bien aimé, dans les seigneurs. Nous allons encore dire, nous sommes la ressemblance du Dieu et notre sous-thème d'aujourd'hui, bien aimé. Je vous ai parlé du thème, « Shekinah » est le grand Et les thèmes en soi, dis-moi, « Sur moi, la gloire de Dieu apparaît. » Et nous avons un sous-thème pour cet enseignement, pour cette prédication, bien aimé, dans les seigneurs. Qui s'intitule « Comporte toi bien pour vivre Shekina dans ta vie. Bien aimé, Shekina n'est pas une, un seul gant. On ne peut pas vivre le Shekina dans le désordre. On ne peut pas vivre le Shekina dans les tâtonnements. On ne peut pas vivre le Shekina, bien aimé, dans les seigneur. Dans la confusion, dans la cacophonie, dans la dans n'importe quelle façon de vivre, bien aimé, dans le Seigneur, ne peut vivre chez qui n'a que celui qui a les deux pieds sur terre, que celui qui est plié et qui vit la parole de Dieu, celui qui a la compréhension de comprendre qu'il y a quelqu'un qui a créé ce monde, que celui qui a la compréhension que Dieu existe. C'est celui-là, bien aimé dans le Seigneur, capable de vivre Chékina, qui a un comportement responsable, qui a un comportement d'une personne avertie, bien aimé dans le Seigneur. C'est celui-là qui a le droit de vivre Chékina. Chekina, c'est pour toi, Chekina, c'est pour moi, Chékina, c'est pour tout le monde. Et si vous voulez vivre le Shekinah, bien aimé, vous devez vous ordonner par rapport à la parole de Dieu. Vous devez expérimenter la gloire de Dieu. Vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Vous devez être quelqu'un qui craint le Seigneur, qui craint la part, qui marche selon les écritures bien aimé, dans le Seigneur. C'est ce qui nous est recommandé. On continue, bien aimé, dans le Seigneur. Vous avez suivi les thèmes, les sous-thèmes qui sont utiles. Porte-toi bien pour vivre shikina dans ta vie. Si tu te comportes bien, si tu marches bien, si tu, tu as un comportement responsable, tu as un comportement averti, bien aimé, tu vas vivre shikina. Tu ne feras aucun effort, puisque tout vient à temps, celui qui sait attendre. C'est cela la parole de Dieu. On continue, bien aimé dans les Seigneurs, notre présence sur la terre est pour donner gloire à Dieu, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Ta présence, ma présence sur la terre, c'est pour, pour faire la volonté de Dieu. Non pas ta volonté, bien aimé dans les Seigneurs. Parce que ce n'est pas toi qui, qui, qui, qui s'est donné le luxe, qui aujourd'hui a pris la décision, je me déplace vers l'invisible, pour aller vers le visible, et aller vivre. Non, il y a quelqu'un qui a pris la résolution de t'envoyer. Et lorsqu'on envoie quelqu'un, bien aimé, c'est-à-dire qu'il y a une mission précise que vous devez accomplir, bien aimé. Nous sommes en mission. Nous avons été recommandés à cette mission, bien-aimés dans le Seigneur, et nous devons l'accomplir avec acuité, avec précision, avec honnêteté, avec toutes les responsabilités, bien-aimés dans le Seigneur. Mais beaucoup sont dans la perdition, beaucoup sont dans l'effervescence, effervescence. beaucoup sont dans l'euphorie, ne comprennent pas la raison d'être de l'air présents sur cette terre. Il croit que venir ici au monde, c'est pour amasser des richesses. C'est pour vivre l'excellence. C'est pour vivre je ne sais quoi, bien aimé, dans les Bien sûr, tu peux le faire, c'est beau. Mais croyez-moi, bien aimé, les jours de votre départ pour aller rencontrer celui qui t'avait envoyé en mission, bien aimé. Tu partiras comme tu étais venu. Tu partiras comme tu étais venu. Tu ne vas rien apporter. Tout va rester dans ce monde ici. Puisque ce qui, ce qui abrite dans ce monde ne peut traverser à rencontrer le Seigneur. Le Seigneur a besoin de sa ressemblance. Tout simplement sa ressemblance. Parce qu'il a tout. Celui qui a tout créé. Mais il a besoin de cette substance, sa ressemblance, qui doit lui rendre compte de son passage, de son voyage qui lui a été légué, qui lui a été envoyé, bien aimé, dans le Seigneur. Allez-y comprendre. C'est catastrophique, bien aimé, dans le Seigneur. Nous devons raisonner par mille fois, mille et une, et une fois pour comprendre notre raison d'être sur terre, sur terre, bien aimé, dans le Seigneur. Allons-y nous allons comprendre, nous allons dans le dans les livre des psaumes, des exodes, s'il vous plaît, au chapitre 9, verset 16. Il est écrit, « Mais je t'ai laissé s'y afin enfin que tu vois ma puissance. » Le Seigneur t'a laissé, m'a laissé. C'est-à-dire rester ici, vivre ici pour sa gloire. Tu n'es pas venu pour ta gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es venu rendre compte à quelqu'un après ton voyage. Tu dois rendre compte à quelqu'un. C'est pourquoi il dit dans Exode 9, chapitre 9, verset 16, il dit, mais je t'ai laissé subister en fait que tu vois ma puissance. Vois la puissance de Dieu sur quoi Expérimentez cette puissance. Ta présence signifie la puissance, la gloire de Dieu. Il t'a envoyé pour ça. Pour vivre ça et pour faire vivre aussi les autres. Il continue, continue encore la lecture, bien aimé. Il dit Et que l'on publie mon nom pour... par toute la terre. Il dit Si nous sommes ici, c'est pour sa puissance, quoi accomplir la puissance de Dieu, et c'est uniquement pour publier que Dieu existe. Voici la raison que nous sommes ici. Et pour publier, vous devez vous comporter, vous devez vous porter à un porteur de messages. Vous devez vous comporter à un porteur de messages. C'est-à-dire de parler de celui qui t'avait envoyé. Bien aimé, évitons la distraction. La distraction ne vous fera jamais faire vivre la gloire de Dieu. La distraction ne vous fera jamais faire vivre la, la puissance de Dieu. La distraction ne vous fera jamais faire vivre les Shekinah, la plénitude de Dieu. Jamais. Vous serez dans les faits sens du monde. Alors là, le monde signifie la corporation de celui qui a désobéi. Au créateur, tu vas te faire agent de celui-là, et au finish, tu finiras par regretter bien aimé dans le Seigneur. On continue bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, nous sommes, nous sommes la présence de la puissance de Dieu, et au travers de nous, Dieu fait connaître son œuvre la terre. Nous, nous sommes la présence de la puissance de Dieu. Si on reconnaît que Dieu existe, c'est la capacité de, de dégager la puissance de Dieu. Si on reconnaît qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé à mission, c'est la capacité de dire à à une montagne de quitter là où il est, elle est, et de se déplacer, de se jeter dans l'océan. Il le fera. Il va t'obéir parce qu'il y a la ressemblance. Tout nous a été donné sous la croix de notre et nous sommes plus que vainqueurs, puisque nous sommes la tête et non la queue, bien aimé dans le Seigneur. Avec le Jésus, nous vaincons. C'est cela. On continue encore, bien aimé. Et au contraire, Dieu n'a pas créé l'être humain pour venir faire sa volonté, mais plutôt accomplir la volonté de celui qui l'avait envoyé. Peut-être toi tu crois que tu es venu sur terre pour faire ta volonté. Non, bien aimé, quittez la confusion. Nous sommes ici sur terre, on est ici en voyage sur terre pour faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire pour éclater la gloire de Dieu, pour manifester la puissance, pour montrer que nous lui appartenons et nous sommes sa ressemblance. C'est ça la raison, notre raison d'être. Mais on n'est pas là pour faire notre volonté. À quoi faire de faire ta volonté Et d'aimer, tu vas regretter, bien aimé dans le Seigneur, c'est retrouver dans l'enfer. Non. C'est le moment où jamais nous devons nous rébuter pour comprendre la raison d'être, de notre passage, de notre voyage sur cette terre. Et notre voyage bien précis, bien aimé dans les seigneurs il n'y a rien de tâtonnement. Alors il faut profiter, il faut capitaliser ce moment bien aimé dans le Seigneur et rendre gloire à notre Seigneur. Évitons de faire des choses qui sont qui, n qui ne cadre pas la parole de Dieu. Sinon, on est dans l'aberration, bien-aimé, dans les seigneurs. Si on est dans les tralala, si on est dans les chauds, dans les n'importe quoi. C'est ça, bien-aimé. Soyons responsables. Et vous devez savoir dans la vie, bien-aimé, dans les seigneurs, il y a trois personnes qui te connaissent. Toi-même, tu te connais trop bien dans ce que tu fais. Le diable te connaît trop bien et Dieu lui-même te connaît celui qui t'avait envoyé. Tu n'as pas à s'échapper. Il y a trois témoins qui sont là, qui sont en train de, de, de te vigiler, de faire une vigilance. Tout ça s'imite. Que toi, tu ne, sais, tu ne, pouvais, tu ne peux jamais s'échapper, bien aimé, dans le Seigneur. Tu peux tromper, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. La conscience, c'est cela. Alors c'est pourquoi on doit faire attention de faire la part des choses, de comprendre que je suis en mission pour éclater, pour faire la volonté de Dieu et je dois le faire. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi bien-aimé dans le Seigneur? C'est rendre le bien à ton prochain. C'est aimer ton prochain comme toi, tu t'aimes toi-même. De ne pas avoir une dent contre ton prochain. De ne pas prendre la femme d'autrui. De ne pas convoiter les autres. De ne pas se comporter en rebelle. De ne pas être méchant envers les autres. Nous devons être les personnes idéales, les personnes exemplatives, qui reflètent la gloire de Dieu, bien aimé. C'est cela fait la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Et nous devons l'être. Tu t'amènes là où vous êtes, au nom de Jésus. On continue, bien aimé, dans le Seigneur. Ici, c'est Jésus qui parle. Dans le livre des gens, chapitre 6, au 30e, 38e verset, il est dit ceci. « Car je suis descendu du ciel, Jésus est descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Notre exemple, ce Jésus, bien-aimé, c'est lui la lumière qui éclaire notre chemin. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Voilà pourquoi nous devons le suivre, nous devons prendre son, son exemple. Il dit, il ne fait pas faire la, sa volonté, mais il fait la volonté de celui qui l'avait envoyé. Qui l'avait envoyé C'est le Père Céleste. Nous sommes des enfants de Dieu, bien aimé, dans les Seigneurs. Nous devons faire la volonté de notre Père. Au lieu d'accomplir tes besoins, tes petits besoins, tes appétits, tu veux les accomplir. Bien aimé, tu vas, tu vas régler tes. Tu sais, ça sera trop tard. C'est le moment où jamais où vous devez rébuffer et comprendre qu'il y a quelqu'un qui t'avait envoyé en voyage. Et si tu es là, c'est n'est pas sa volonté. Et vous devez faire aussi sa volonté, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est cela. Rien d'autre. C'est ça la présence de Shekina dans notre vie. C'est ça ce qui est dit sur toi. La gloire de Dieu apparaît. Pour faire apparaître la gloire de Dieu, vous devez faire la volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse bien béné. Mais on continue encore notre, notre prédication. Jésus Christ dit ceci. Je les ai fait connaître ta, ton nom. C'est Jésus qui dit. Il dit, il a fait connaître au Père Céleste, les créateurs incréés, son nom à nous, les êtres humains. Papa, devant cette accusation bien aimé, dans les Seigneurs, nous devons être prudents. Puisque le Seigneur va vous, Dieu lui-même va vous poser la question ce jour-là. N'a-t-il pas écouté la parole de Dieu? Quel mon Fils? avait prêché pendant trois ans, n'as-tu pas écouté Quelle serait maintenant ta réponse, bien-aimé, dans le Seigneur Et pourtant, tu vis les mondes tu vois comment les églises puis l'île, partout au monde. Mais toi, tu fais quoi Les sourds d'oreilles Les semblants de comprendre Non, c'est le moment, bien-aimé, dans le Seigneur, de nous imprégner dans la parole de Dieu pour comprendre qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé. Tu peux tout avoir, je suis au monde, mais le jour de ton départ, tu vas partir comme un verre de terre. Les tout vont rester ici. vont rester dans ce monde et ne vont pas traverser. C'est cela, bien aimé, dans Seigneur. C'est ça. Tout est vanité de vanité. Tout est vanité, bien aimés ce que vous voyez ici. On continue, bien aimé, dans les Seigneurs. La volonté de Dieu, c'est faire connaître son nom à celui qui n'a jamais écouté la parole de Dieu pour sa conversion. La volonté de faire connaître la parole de Dieu. Chercher à prêcher la parole de Dieu. Chercher à parler aux gens la parole de Dieu. Chercher à expliquer les gens qui est Dieu, pourquoi le nom de Dieu. Cet être puissant un crié. Il faut parler aux gens le nom de Jésus. Parce que Jésus a besoin que son nom soit connu et reconnu par tous le les morts, par les êtres humains, pour les conversions. C'est ça le passeport par excellence qui va nous faire entrer dans la gloire de Dieu. C'est cela, bien aimé dans les seigneurs. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les emails. Ce n'est pas les habits, ce n'est pas les souliers, ce n'est pas quoi que ce soit, tout ce que nous voyons ici. C'est éphémère. C'est éphémère, bien-aimé, dans le Seigneur. On continue encore, bien-aimé, notre prédication et nous faire hériter le royaume de Dieu. Bien-aimé, pour que la personne hérite le royaume de Dieu, il doit d'abord être enseigné et c'est toi qui devrais l'enseigner et c'est toi qui devrais parler parce que tu as une bouche cette bouche là ne sert pas tout simplement à insulter les gens ne sert pas tout simplement à draguer les gens ne sert pas tout simplement à faire sait quoi mais cette parole que Dieu, cette bouche que Dieu t'a donnée sert à propager la parole de Dieu c'est cela Faites-le, bien-aimé, dans le Seigneur et vous vivrez Shekina dans votre vie. Shekina n'est pas loin de toi. Mais c'est toi qui mets la barrière à cause de, de, de, de, de ta négligence, bien-aimé, dans le Seigneur. On évolue, bien-aimé. Nous aussi, après avoir écouté la parole de Dieu, devons, devons ainsi faire la même chose, nous devons parler de Dieu aux autres. Voilà. Faites-nous des canons. Faites-toi un canon, un canon qui parle de Dieu. Parce que si toi, la gloire de Dieu apparaît, parce que la gloire de Dieu apparaît C'est pour propager la, la, la parole de Dieu. C'est pour être, à la, se mettre à la place de Dieu. C'est pour éclater la puissance de la gloire de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-bas. Il n'y a pas d'ambiguïté, bien-aimé, dans le Seigneur. En avance, il a dit ceci. La parole de Dieu... « Cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus. » Voilà. Toi qui es dans les voitures, toi qui es derrière, hein, je voudrais amasser beaucoup d'argent. Je voudrais avoir beaucoup de voitures, je voudrais boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et être un homme considéré dans la société, bien sûr, c'est beau. C'est pour un temps. Mais il y a quelqu'un qui t'attend parce qu'il t'avait envoyé en mission. Tu n'avais pas envoyé une mission pour renfler, renflouer, je ne sais quoi. Mais il envoyé une mission pour parler de lui. Pour faire connaître son nom, bien-aimé dans les Seigneurs Tu peux tout faire. Ce sont des restes. Mais faites d'abord l'essentiel qui est le nom de Jésus, qui devrait être connu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Tout appartient à, à notre Dieu. Le veut, s'il trouve en toi. Tu es le canon, pas d'excellence de parler de sa part. Mais il va te bénir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras la personne, la, la mieux bénie dans le monde. Puisque Dieu est entré en recherche de ces prototypes de gens bien-aimés dans le Seigneur. Fais-toi candidat bien-aimé. Et tu seras la personne la bien -aimé. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Bien-aimé, « Chekina, sur toi, ma gloire apparaît. »« Chekina, sur toi, ma gloire apparaît. » Signifie signifie qu'il faut rendre gloire à celui qui t'avait envoyé en mission. C'est lui seul. Tout ce que nous voyons ici sont des restes. Dieu a la capacité de te le donner. En un seul jour, tu deviens un, un super riche. En un seul jour. Il peut te mettre des connexions. Il te met dans les connexions, ce flux. tu devient. Un homme hyper riche. Il a cette capacité-là. Mais c'est ta volonté. Tu devrais primer, tu devrais primer pour qu'il sente qu'il est au centre. De toutes sortes de gravitations dans ta vie, sans que ça, bien-aimé, dans les Seigneurs. C'est ça les coefficients qui nous réunissent, qui nous rassemblent, qui nous approchent à notre Seigneur. La, colère, la corrélation entre l'homme et, et Dieu, c'est la parole de Dieu, bien-aimé, dans les Seigneurs. C'est cela. Avoir la connaissance de la parole, il faut avoir cette connaissance, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est au travers de la connaissance de la parole de Dieu que vous serez sauvés, c'est au travers de la connaissance de la parole de Dieu que le diable ne peut pas avoir accès sur toi. Le diable n'a pas l'autorité ni la puissance de pénétrer notre corps. Il n'a pas cette autorité-là. Il est en train de jouer à l'extérieur pour nous envoûter, pour faire souffrir l'extérieur. Mais l'intérieur, il n'a pas de place dans l'intérieur de l'homme. C'est Jésus qui règne, c'est le Saint-Esprit qui, qui règne. Lui n'est qu'un pleine chèque. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. On avance dans le livre des Haïts, chapitre 46, au 11e verset. Qu'est-ce que ça dit? C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau, des proies, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes destins. Dieu dit, il appelle de l'Orient l'oiseau des proies. Alors pourquoi tu cherches Il a la capacité d'appeler l'oiseau des proies, n'importe quel endroit. Pourquoi tu es en train de te poumonner Prêche, parle de Dieu. Fais la volonté de Dieu et tout. Ce que vous avez besoin, vous l'aurez. Il dit, il appelle, il appelle aussi, il continue encore, il dit ceci dignitaire lointaine, un homme pour accomplir le destin, il, peut, il a la capacité d'appeler n'importe qui. Qui que vous soyez, Dieu est capable de choisir qui vit, de n'importe quelle terre accomplir uniquement son destin. C'est pourquoi vous voyez bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un comme ça sort dans l'ordinaire, occupe des postes importants dans la société, et vous, vous allez vous étonner. Non, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui a appelé d'une terre lointaine. Un homme pour accomplir ses destins. Ce sont les destins de Dieu qui s'accomplissent dans la vie des autres bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons avoir de l'égard et de l'estime à ce type de gens. Et beaucoup de réserves pour ne pas aller outre mesure et parler des choses qui vont à la contre du Seigneur. C'est ça la volonté du Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est Dieu qui accomplit ce destin, bien-aimé, au travers des hommes. Pourquoi tu cherches Il y a quelqu'un qui, qui a la capacité d'accomplir de, de quelque chose dans ta vie. Pourquoi C'est seulement faire la volonté de celui qui t'a envoyé, tu verras. Le Seigneur va se, va se glorifier au travers de toi. Parce qu'il dit sur toi la gloire de Dieu apparaît. C'est-à-dire, la gloire de Dieu est là. C'est question d'être chéri avec lui, bien-aimé, dans le Seigneur. On continue il dit encore Je l'ai dit et je les réaliserai. Il dit Il a dit que l'oiseau doit venir il va les réaliser. Il a dit que l'homme doit accomplir les destins. Il va les réaliser. Enfin, il confirme. Il à toi, ne t'attend pas, notre Dieu à toi, ne t'attend pas. Il continue encore, il dit, je l'ai conçu. Il dit, c'est lui qui, qui a tout fait. Pourquoi vous cherchez? Vous avez quelqu'un qui a tout fait. Il a conçu le monde. Il a conçu tout ce que nous voyons ici. Il a la capacité de faire ce qu'il veut. Ta volonté, il connaît. Pourquoi aller chercher ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur nous avons quelqu'un de capable de nous donner, donner notre volonté, d'agir selon notre volonté, bien aimé dans le Il continue encore, il dit Et je les équiterai. Oh là là, le Seigneur, oh là là, notre Dieu, notre Dieu a l'excellent dans ses paroles. Il dit Et je les équiterai. C'est-à-dire. Ce n'est pas quelque chose, je vais, je vais chercher des moyens pour. Non, il va les équiter. Et ça à dire que fait correctement selon ce qu'il il consent. Alors pourquoi? Pourquoi se battre? Pourquoi se déranger? Tu n'as pas les mariages? Tu n'es pas encore marié? Tu n'as pas encore d'enfant? Tu cherches l'emploi? Tu n'as pas encore trouvé l'emploi? Tu es malade tu n'as pas, tu ne te pas. Mais il y a quelqu'un capable de s'équiter pour que tu sois, tu obtiens la guérison. Il y a quelqu'un capable de s'équiter pour que tu sois marié. Il y a, a quelqu'un capable de pour que tu deviennes ce que tu veux. Il a cette capacité-là, bien-aimé, Et recevez cela au nom de Jésus. Que aujourd'hui soit une grande journée pour toi. Une journée de grande. Choses. Et que ceci s'accomplisse dans votre vie dans les non-puissantes choses. On continue, bien-aimé, dans le Seigneur. Oiseau de proie que tu cherches. Quel est cet oiseau de proie que tu cherches Est-ce le mariage Est-ce l'emploi Et c'est quoi, bien-aimé, ce que vous cherchez et surtout ici, nous, dans l'Occident, dans partout en Europe, les gens sont toujours derrière, en train de faire, je ne sais quoi, la course à la montre. C'est vrai, c'est beau de le faire, mais il, il y a quelqu'un qui en donne toutes choses qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il est l'alpha et l'oméga, l'homme l'homilicien, celui, il veille de tout. Surtout, bien aimé, là, le Seigneur. Que veux-tu accomplir avec Dieu, il faut que ça soit son destin. bien aimé, puisque tu as des projets, est-ce que tes projets racontent la voix de Dieu? Tes projets racontent la voix de Dieu? Même ici au monde tel, tel que nous sommes, si vous formulez un projet, et que vous avez besoin d'un accompagnement, on va toujours vous poser la question est-ce que ton projet raconte, raconte les besoins de la société Si le projet ne raconte que les besoins de la société, ce projet-là ne sera jamais soutenu. C'est peu comme Dieu. Si ton projet raconte les destins de Dieu, bien-aimé, tu ne vas rien forcer. Tout va venir en un clin d'œil. Il n'y aura pas de complications, bien aimé dans les Seigneurs. Ton projet sera le bienvenu et tu seras bénéficiaire. Soyez béni au nom de Jésus Christ. me suivez partout au monde. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il doit réaliser avec toi? Parce que chacun d'entre nous, nous avons des paroles que Dieu nous avait déjà adressées. Il y a belle direct. Mais des fois, on ne fait pas attention, bien-aimé. Des fois, on est dans l'égarement, dans l'oubli, dans l'ignorance. Mais Dieu te rappelle aujourd'hui quels étaient les projets que vous aviez eu avec lui quel était le projet que vous avez milité avec le Seigneur pour que ça puisse se réaliser et que son nom soit glorifié dans ce projet-là. Tu le sais qu'il compte. Revois, reviens au Seigneur. Il va encore te révéler. Te révéler, bien-aimé dans le Seigneur. Pour mieux faire des choses. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, les projets de Dieu est de bonheur et non de malheur. Il s'agit de tels projets. Quel projet que tu as avec Dieu Puisque le projet de Dieu envers nous les êtres humains est un projet de bonheur, non de malheur. Notre Dieu ne peut pas formuler un projet de malheur pour les êtres humains, non. Notre projet avec Dieu est un projet de bonheur, un projet qui vous amène à, la, à, à sourire, un projet qui vous amène à comprendre qu'il y a quelqu'un qui me soutient et qui s'appelle Dieu Tout-Puissant. Les projets les malaires, je ne ne juste pas de la part de notre Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, à chaque fois que tu veux formuler un projet, essayez un peu de comprendre l'importance, la portée de ce projet bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te promet qu'il va tout exécuter par sa volonté. Et comme il te promet qu'il va toutes les équiper, alors, revois un peu les projets, ton projet avec Dieu et tu verras les choses aller, aller sur les rails, sur les roulettes, et tu n'auras pas à fournir beaucoup d'efforts parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout conçu pour toi et pour moi. Soyez bénis, on nom de Et pour terminer, bien aimé, dans les Seigneur, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 6 au deuxième verset, il est dit ceci, « Regardez et voici paris un cheval blanc. » Ça, c'est Jean qui a vu ça. Celui qui les montait avait un arc. Celui qui était dans le cheval, sur le cheval avait sur son cou un arc. Et une couronne lui fit donner. Et on lui a donné aussi une couronne. Alors si on s'imagine, c'est un roi. Et il dit, et il partit en vainqueur. Comment ça On lui donne une arque, la couronne, et il partit en vainqueur. Il n'a pas combattu, mais il part en vainqueur. Quelle anticipation, bienvenue dans les seigneurs. On ajoute encore, et pour vaincre. Il est venu en vainqueur pour vaincre. C'est-à-dire que les combats étaient déjà gagnés depuis Belhirat. Les combats, ce combat-là a été déjà gagné depuis très longtemps de décennies. parce que les messieurs viennent à vainqueur pour vaincre. Alors, c'est-à-dire là, tout, toutes les choses entre ses mains. C'était un combat déjà, déjà gagné. Voilà pourquoi bien-aimé qui ne peut pas pleurer. Tu ne peux pas se sous-estimer, tu ne peux pas se dire que je suis au bout, je ne sais rien faire maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà combattu et il était déjà venu en vainqueur, il a déjà vaincu et nous, nous sommes les cohéritiers héritiers de ce grand roi qui a vaincu ce monde. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais te dire que tu es en vainqueur. Si es un vainqueur, parce qu'il y a Chéguina en toi, si es vainqueur, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que la gloire de Dieu est apparue en toi, recevez cela dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis, bien-aimés, partout où vous vous retrouvez, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Australie, partout où vous êtes, en, en Océanie, partout où vous êtes, soyez bénis et recevez cette parole qui vous apporte un bouffé d'oxygène pour que votre vie ne soit plus la même. Je vous bénis au nom de Jésus, c'est votre apôtre, Papa Chabani, qui vient de vous prêcher cette parole qui était venue fraîchement du trône de gloire. Et cette nourriture vous, euh, vous rendra très fort et va vous ouvrir les yeux pour que vous alliez de l'avant avec assurance que vous êtes des vainqueurs. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.